Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les tableaux de multiplication de 6, 7, 8, 9, sans les apprendre. Je vais vous donner une méthode qui vous permettra d'avoir tous les tableaux 6, 7, 8, 9, sans les apprendre. Mais vous devez savoir les tableaux de 1, 2, 3, 4, 5 et 10. Pour cela, on va utiliser une formule. x fois y est égal à x plus y moins 10 que multiplie 10 plus le produit entre les deux nombres 10 moins x et 10 moins y. Exemple. On veut calculer le produit de deux nombres 6 et 8. 6 multiplié par 8. On va poser x est égal à 6 et y est égal à 8. Et on applique la formule. x multiplié par y est égal à x plus y moins 10 entre parenthèses multiplié par 10 plus 10 moins x multiplié par 10 moins y. On remplace x par 6 et Y par 8 et on obtient 6 plus 8 moins 10 entre parenthèses fois 10 plus 10 moins 6 multiplié par 10 moins 8 Maintenant, on va faire les calculs 6 plus 8, c'est 14, moins 10, c'est 4. Donc, on a 4 fois 10. 10 moins 6, c'est 4, et 10 moins 8, c'est 2. Donc, on a 4 fois 2. 4 fois 10 est égal à 40, et 4 fois 2 est égal à 8. 40 plus 8, c'est 48. Un autre exemple. On veut calculer 7 fois 9. On pose x est égal à 7 et y est égal à 9. Et on, on écrit la formule. x multiplié par y est égal à x plus y moins 10, entre parenthèses, fois 10 plus 10 moins X, multiplié par 10 moins Y. On remplace X par 7, et Y par 9. Et on va faire les calculs. 7 plus 9, c'est 16, 16 moins 10, c'est 6. Donc, on a 6 fois 10. 10 moins 7, c'est 3. Et 10 moins 9, c'est 1. Donc, on a 3 fois 1. 6 fois 10, c'est 60. 3 fois 1, c'est 3. Et 60 plus 3, c'est 63. Cette formule s'appelle la formule de Wahab Saber. Hommage à la personne qui l'a découvert.